Bonsoir pour une nouvelle émission de la Web TV de la Carmagnole, qui depuis bah, presque un an maintenant essaie de maintenir des échanges, des rencontres euh, sur de, des thématiques sociales, culturelles, scientifiques ou politiques. Dans le contexte qui reste assez compliqué, donc c'est toujours une Carmagnole masquée, mais euh, certainement pas baillonnée, et une Carmagnole très motivée qui va poser ce soir une question vive dans les combats qu'on mène. Euh, si pour nous, c'est assez clair que euh, fin du mois et fin du monde, c'est un même combat et euh, bon, on l'avait montré euh, le, à l'acte 1 des, des Gilets jaunes en novembre 2018 en menant une action euh, à vélo devant une station totale euh, pour dénoncer l'évasion fiscale en même temps que l'impunité des, des multinationales qui saccagent la planète. Euh, donc pour nous, c'est les convergences entre les, les, les problématiques sociales, économiques et environnementales sont évidentes, mais on sait aussi que ça ne va pas toujours de soi, euh, que les mouvements écologistes n'intègrent pas systématiquement des questions euh, sociales, de justice sociale et euh, qu'ils euh, peinent aussi souvent à refléter la diversité de, de la société. Et on le voit par exemple dans les, les marches climat, hein, qui brassent assez peu la diversité de, de la société, et où les milieux populaires sont très peu représentés, alors qu'on le sait aussi, ils subissent en même temps que les, les injustices sociales, des injustices environnementales. Donc c'est sur cette question euh, qu'on va échanger euh, ce soir. On va essayer de se demander euh, si et pourquoi les discours écologistes évolue dans une euh, planète qui serait complètement étrangère à celle euh, des milieux populaires, se poser aussi la question du rôle euh, des politiques publiques hein, sur cette question-là, et puis voir un petit peu où on en est et quelles sont les perspectives euh, à venir. Donc pour ça, on a une, euh, de nombreux invités ce soir euh, que Jean-Jacques va vous présenter. Merci Hélène. Oui, et donc quatre invités avec nous ce soir. On est ravis de vous avoir avec nous. Quatre invités qu'on va présenter et en même temps, on va démarrer tout de suite par, par des questions. Vous êtes là parce qu'il y a un lancement d'une campagne pour les, les régionales. Vous allez nous expliquer tout ça un peu plus tard. Mais pour nous, vous êtes là parce que vous avez forcément réfléchi à cette question dont parlait Hélène tout à l'heure, cette question de comment arriver à faire émerger cette préoccupation écologique dans tous les secteurs de la société, y compris donc dans les quartiers populaires. Alors Mohamed Meshmash. Euh, ben, fondateur d'Assez-le-feu. Assez-le-feu, c'était les émeutes à Clichy en 2005. Et depuis, euh, toujours euh, infatigable, militant, a euh, essayé de, de donner la parole et à donner à entendre surtout les Passants-Nous, puisque vous êtes président de ce collectif, les Passants-Nous, donc euh, de, de, ces, euh, de ces territoires que parfois euh, la République a tendance à oublier. Euh, et vous êtes aussi élu à la région euh, Ile-de-France. Et ça euh, un occitanien comme nous, puisqu'il est toulousain. Euh, et lui aussi depuis une vingtaine d'années avec tactique Collectif euh, à l'époque des festivals Savouge au Nord et puis ensuite la liste démotivée sur les municipales à Toulouse, de la même façon très préoccupé par la question de, de citoyenneté, de vie des quartiers et l'un comme l'autre et c'est ça la première question, vous avez tout doucement euh, considéré que la préoccupation écologique était devenue une question centrale dans vos discours et dans votre engagement, alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce, ben, sur ce tournant dans votre parcours militant Ouais, Merci. Merci pour l'invitation et puis euh, encore une fois, hein, euh, à notre modeste rôle qu'on a, hein, on est euh, juste des porte-voix. On ne dit pas qu'on a la prétention de parler pour tous les, euh, et on n'est pas les porte-parole de tous les quartiers. Il y a différents acteurs qui agissent aussi sur ces territoires et euh, un peu partout en France. Euh, L'objectif c'est tout simplement de se dire qu'il y a un lien sur la question écologique et les quartiers populaires. C'est quoi C'est notre santé, c'est notre capital vie. Et c'est là où, euh, effectivement, il y en a le plus besoin. Pourquoi? Parce que c'est dans ces quartiers que malheureusement la malbouffe. Donc, euh, parce que effectivement euh, la plupart de ces habitants qui vivent là euh, sont des, des, des ouvriers. Ils ne gagnent pas aussi bien leur vie que, que d'autres. Donc, le bio n'est pas aussi accessible que ça. Il y a la question euh, de la santé. C'est des déserts sanitaires au niveau de la santé. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé avec cette crise du Covid, où on s'aperçoit que là où il y a eu le plus de gens touchés, ce sont dans ces territoires là. Moi, je vous donne un exemple. En sainte saint denis c'est là où il y a eu 138 de décès. Voilà donc ils ont été touchés les premiers. Euh, on est sur la question euh, tout simplement du logement. C'est des passoires thermiques. Ça veut dire que en hiver, quand il faut chauffer, la chaleur n'est pas conservée et vous apercevez que c'est un double impact. Pourquoi C'est-à-dire que ça se répercute sur les charges. Déjà, les familles ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Et donc, à la finalité, c'est une charge supplémentaire dont les familles ont, ont du mal à, à pouvoir euh, tout simplement subvenir. Donc, ces questions-là, elles sont, elles sont essentielles. Mais elles sont essentielles aussi euh, sur l'aspect euh, social et de justice sociale, sur d'autres sujets. Voilà, toutes les inégalités qu'on connaît euh, à travers la question de l'éducation, sur la question euh, euh, tout simplement euh, accès à la, à la culture, on reste... Depuis 40 ans, on est traité comme une exception, alors qu'on demande qu'une chose, c'est de pouvoir avoir les mêmes droits communs que les autres. Nos vies, elles valent pas moins que les autres. Elles ne valent pas plus, mais elles valent pas moins. Et donc, il est nécessaire et important que ces questions soient aujourd'hui euh, un axe central, y compris euh, sur la question écologique, parce que encore une fois, je vous le dis, euh, c'est là où malheureusement se concentre l'ensemble des problématiques qu'on essaye tout simplement d'évoquer de, de, de, de, et d'essayer de sensibiliser pour que ces questions aillent directement aussi à ces habitants de ces quartiers. Je veux dire, ce n'est pas un luxe. Le droit au bien-être, c'est un droit et on a le droit aussi de bien vivre. On va, on va aller explorer toutes ces questions-là. Et Salam crâne. alors, ce, ce tournant, c'est-à-dire la montée de la préoccupation écologique chez vous, comment c'est comment né Alors, euh, ben, bonsoir et merci pour l'invitation. Quand on parle de quartier populaire, euh, on parle d'une question politique. Moi, c'est comme ça que je l'envisage. Donc, On vient de le dire, Mohamed. Euh, Qu'est ce qui fait la spécificité de cette de cette question là par rapport au reste du débat politique ben, En fait, finalement, c'est euh, la spécificité d'une du, euh, loupe grossissante, c'est à dire que tous les sujets euh, qui font aujourd'hui le débat sur la question sociale et maintenant en lien avec la question écologique. C'est euh, ben un concentré de ces questions-là, puisque c'est euh, les lieux de la précarité, c'est les lieux du, euh, de la relégation. Euh, donc, il faut l'aborder vraiment comme une question politique, pas seulement comme une question de territoire. Et ce n'est pas, pas, seulement, pas seulement une question de territoire au sens où, parce que bon, quand on parle de, de, de l'écologie, pour moi, euh, c'est une dimension qui intègre. Euh, de manière évidente, la question démocratique. Donc, euh, le, le rôle et la place des personnes concernées. Et ce que je voudrais dire aussi, quand j'évoque quand le fait que ce soit une question politique, c'est euh, l'idée que... parce ce que vous parliez de prise de conscience Mais en fait, euh, cette prise de conscience, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a depuis de très, très, très nombreuses années... Euh, euh, une histoire, un patrimoine des mobilisations dans les quartiers, euh, dans les banlieues, on disait... Aujourd'hui, on dit les quartiers, avant, on disait plus les banlieues. Euh, et ce patrimoine-là, il est très important, et c'est le fruit d'une expérience politique qui a toujours intégré ces, ces sujets-là. Alors, parfois, ce n'était pas dit de cette manière-là, et c'est sans doute la montée en puissance de la question euh, écologique dans le débat euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a... Euh, Peut-être des personnes qui euh, se mobilisent, ou vivent dans ces quartiers et qui le verbalisent, qui l'expriment. Euh, parce qu'il y a une prise de conscience, c'est ce que vient de dire Mohamed, de, du fait que les conditions de vie aujourd'hui, pour améliorer ces conditions de vie, la question euh, climatique, la question euh, environnementale, la question alimentaire, euh, tout cela nous concerne aussi. Donc il y a une, une vraie prise de conscience et on trouve dans les mobilisations du quotidien, pas seulement dans les grands débats politiques, des collectifs qui mettent de manière, euh, de manière quasi systématique aujourd'hui ces sujets-là au, euh, au cœur de leurs de leur préoccupations. Et juste pour finir, finalement, si euh, euh, euh, les écologistes, euh, euh, en, de manière générale, quoi, hein, euh, euh, souhaitent euh, s'intéresser au quartier, eh ben, il y a de très bons points d'appui. Bon, on a fait... Euh, une petite journée avec Éric Piolle aujourd'hui et on a vu de nombreux exemples qui sont des points d'appui ici à Montpellier de ce qui pourrait être une mobilisation sur ces sujets là avec des propositions de réponse, avec des idées à mettre dans les, dans les futurs programmes. Il voilà. faut juste que, la, que les personnes concernées soient partie prenante de, de l'élaboration du discours et des programmes et de leur exécution ensuite. Justement, avant de donner la parole à Eric Piolle, je voulais questionner Yona Naïli, qui est avec nous là, donc la Benjamine de cette équipe que nous voyons en face de nous et la locale aussi, puisqu'elle est de Montpellier. Euh, je crois avoir compris que c'est au cours d'une marche pour le climat que vous avez choisi de vous engager davantage. Euh, à quel moment cette préoccupation écologique est venue compléter votre palette, puisque je sais que vous étiez déjà engagé sur les, des démarches sociales dans votre quartier Oui, exactement. Bon, bonsoir et merci de m'accueillir. Euh, en fait, la question écologique, euh, elle a toujours été présente euh, dans ma tête parce que bah, j'ai dans, dans mon entourage des, des personnes qui s'en soucient, tout simplement. Donc, euh, la marche pour le climat, ça a plutôt été un déclic parce que ça a été un mouvement où, où beaucoup de jeunes ont participé. Et c'est ici que j'ai rencontré euh, donc le, le parti euh, politique ELV. Et c'est à travers euh, ce parti, en fait, que j'ai pu découvrir aussi qu'on pouvait s'impliquer euh, de manière... Euh, bah, plus euh, plus directe et qu'on pouvait être acteur euh, nous aussi euh, de de cette écologie et cette question euh, qu'on aborde ce soir d'ailleurs de l'écologie euh, et les quartiers populaires c'est c'est vraiment la question qui m'intéresse euh, particulièrement parce que je suis moi-même issue d'un quartier populaire et euh, voilà donc euh, j'ai ça a été plutôt une opportunité pour moi cette marche pour le climat c'est à travers celle-ci que j'ai j'ai pu euh, bah, rentrer dans, dans, dans cette démarche, vraiment, d'être actrice pour l'écologie, tout simplement. Merci. Et alors, eric Piolle, qu'on ne va pas beaucoup présenter, parce que je pense que tout le monde vous connaît, maire de la plus grande ville verte de, de France aujourd'hui. Puis, euh, Bre... puis maintenant, puis maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça vient de bouger, vous avez raison. Donc, maire de Grenoble, alors ces, ces témoignages-là, comment vous, vous les recevez, puisque votre parcours n'est pas exactement le même vous n'y êtes pas forcément d'une préoccupation sociale et citoyenne. Vous étiez déjà sur des, euh, des préoccupations écologistes depuis bien longtemps. Et là, finalement, on sent bien une convergence des, des regards pour dire que l'un et l'autre sont liés. Bah, euh, je vais peut-être vous surprendre, mais au contraire, moi, mon parcours est exactement identique à, à celui que qu'ont pu faire euh, Salah et Mohamed, euh, peut-être euh, plus tardivement que le leur, parce que moi, le cœur de mes préoccupations euh, de citoyens, c'était les questions euh, sociales, euh, d'éducation populaire, euh, de lutte contre les inégalités, de chômage. Euh, c'était ça qui me mobilisait, euh, en dehors de mon engagement associatif, hein, euh, et euh, des, de la fraternité, la solidarité à travers... Euh, les, les soutiens d'enfants de, de, de, de familles sans papiers. Et, et en fait, la connexion euh, avec l'écologie politique euh, s'est faite dans mon parcours de citoyen il y a une, une petite vingtaine d'années. Euh, quand, euh, en m'intéressant et en lisant un bouquin de Jeremy Leggett, euh, qui était le, le responsable de Greenpeace pour les, les campagnes de, de 97 euh, à l'échelle mondiale, euh, j'ai compris qu'en fait les désordres sociaux contre lesquels je luttais euh, avaient les mêmes racines que les, les, ce qui provoquait ces désordres environnementaux. Et, et c'est là que j'ai fait la jonction entre mon prisme d'entrée, qui était un prisme de, plutôt social, euh, et ces questions environnementales. Après, mon engagement politique est arrivé encore dix ans, je suis un peu lent. Mais, mais euh, donc ça, c'est 2010, c'est la création d'Europe Écologie. C'est là que je vois un espace où tout d'un coup, je, me, je sens que je peux avoir une place. Le reste, je regardais le paysage politique, je ne pouvais pas avoir de place. Je ne me sentais pas de place euh, ni chez les Verts, encore moins au, au PS ou, ou, ou ailleurs. Hein, mais, euh, mais là, tout d'un coup, je me dis, tiens, il y a un truc nouveau qui est plus ouvert. Et euh, il y a cette connexion euh, sociale, environnement, démocratie euh, qui, est, euh, qui est indispensable. Et, et je crois qu'on est au cœur euh, du, du sujet de l'écologie populaire. Euh, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me meut. Euh, c'est pour ça que c'est vrai que je suis content de, quand on fait ces journées de rencontres de, de terrain et qu'on voit que là, euh, les militants dans les quartiers associatifs, ceux qui se bougent, ceux qui créent des initiatives, c'est des initiatives qui mêlent euh, ces questions euh, d'éducation, de santé, d'alimentation, euh, d'énergie. Euh, et c'est là qu'on va retrouver tous les enjeux environnementaux et tous les enjeux sociaux. Et... Et finalement, mon engagement pour l'écologie politique, c'est que je me suis dit aussi que la porte d'entrée par l'environnement était beaucoup plus fédératrice que la porte d'entrée par la lutte, la lutte contre les inégalités. Parce que, par définition, la lutte contre les inégalités, ben, vous rassembliez, il fallait que vous rassembliez des gens qui sont déjà en difficulté, qui, ont, qui se sentent relégués, alors que sur la lutte de l'environnement, on, on peut retrouver ce que Bruno Latour appelle la classe écolo. Et cette classe écolo, en fait, elle va être trans-classe euh, sociale. Et là, on peut avoir un combat commun. Et, et ce combat commun, il, il, il a de plus en plus d'alliés parce que le système néolibéral fait de moins en moins de gagnants. Donc, mais de, bouffe de plus en plus l'avenir de tout le monde. Et donc, même ceux qui vivent bien aujourd'hui, ils ne se sentent plus à l'abri. Avant, ils étaient... Bon, voilà. Ça a commencé à merder dans les années 80, mais ça, ça continue à aller pas mal. Ils pensaient que pour leurs enfants, ça irait bien. Maintenant, même des gens comme, comme moi, je me suis pas du tout engagé pour mes enfants, mais maintenant, ça me rattrape. Je me dis, putain, c'est quoi l'avenir de, de mes enfants Excusez-moi pour mon vocabulaire, il faut que je me contrôle. Euh, euh, c'est parce qu'on discute dans un cadre agréable que du coup mes travers ressortent, donc il faut que je sois vigilant là-dessus. Euh, mais ce n'était pas mon engagement, mais maintenant je me dis, euh, voilà, personne ne peut assurer aujourd'hui que ces enfants vont vivre correctement. Mes enfants, ils ont l'âge ils ont de, de ma voisine. Et je me dis ben, comment ça va marcher. Et, et donc ça, je trouve que c'est fédérateur. Alors, fédé allô donc des combats fédérateurs, une classe écolo qui est trans euh, milieux sociaux, mais avec quand même euh, des difficultés. Hein, donc on va aborder un peu le premier thème euh, sur lequel on voulait vous, vous questionner, qui est celui du terrain euh, des, euh, des luttes ou des, des actions euh, euh, à caractère écologiste dans les dans les quartiers populaires. Alors euh, Mohamed Meshmash, l'année dernière, il y a presque un an, vous écriviez une tribune dans laquelle vous disiez, vous n'étiez pas seul un signataire, mais vous disiez, dans les quartiers populaires, imaginez le monde d'après, c'est un luxe. Euh, donc voilà, il donc y, y a quand même des freins au fait que cette classe écolo, elle soit vraiment partout. Alors, on vous propose un petit extrait euh, du Bondy blog, euh, qui euh, donne aussi des exemples précis des, des difficultés pour que les luttes écologistes euh, soient prises euh, en tant que telles dans les quartiers populaires, et puis après, on, on vous laissera réagir aussi de voir le... C'est vraiment la question de la précarité. Euh, euh, voilà ce que vous dire entre la précarité subie et l'écologie choisie. Bah, C'est vrai que, enfin, euh, on, on assiste aujourd'hui à une revalorisation de pratiques populaires euh, assez traditionnelles, hein, avec une terminologie qui change. Mais en fait, enfin, euh, on a parlé de, de cette demande sociale de jardinage urbain euh, qui, enfin, euh, qui existe depuis longtemps chez les classes populaires. On peut parler du euh, du do it yourself ou du, de l'upcycling qui en fait renvoie à des pratiques assez classiques de, fin, de bricolage, de récupération euh, on peut penser au, au glanage ou à la bif, euh, qui, euh, qui sont des, des pratiques euh, courantes euh, chez les classes populaires et qui sont aujourd'hui revalorisées par euh, la préoccupation pour, la, pour donner une seconde vie aux, aux objets, ce, ce type de pratiques-là. – Oui, c'est des, des pratiques populaires, qui, euh, enfin, les gens font ça parce qu'ils sont pauvres en fait. – Oui, et en fait, euh, alors c'est vrai que euh, reconnaître ce type de pratiques, bah, ça permet, ça permet d'élargir un peu le spectre de, de, de ce qu'on appelle les modes de vie écologiques et de reconnaître en fait que bah, ces, ces pratiques ont effectivement peu d'impact euh, environnemental. Euh, par contre, là où euh, euh, je, je serais prudente, c'est que pour moi, il ne faut pas non plus euh, euh, confondre des pratiques à faible impact environnemental et des pratiques euh, écologiques, ou en tout cas euh, euh, motivées par une préoccupation écologique. Parce que quelque part, c'est presque un petit peu cynique euh, de considérer comme un choix politique quelque chose qui relève en fait, d'une bah, précarité qui est subie, qui n'a pas été choisie par les personnes. Et par ailleurs, en fait, moi, ce que j'observe, c'est que euh, dans, euh, dans, des, dans des quartiers populaires où euh, euh, des initiatives de ce type sont euh, valorisées comme par exemple on, avec l'ouverture de recycleries ou, ou de ressourceries ou, ou de lieux de ce type là euh, bah, on a parfois un phénomène de, euh, de rejet ou de mise à distance de personnes en situation de précarité qui associe en fait euh, ces pratiques à euh, un marqueur social de précarité et qui, perpère, et qui préfère s'en distinguer euh, justement parce qu'elles ne veulent pas être associées à un, à un marqueur de précarité donc euh, on voit que c'est assez complexe en fait, ce, euh, cette identification à des objectifs écologiques et, euh, et, et dans une perspective de transition écologique des cartes populaires, je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux. Mmh. Alors, est-ce que vous partagez cette, cette analyse d'une situation un peu paradoxale de quartiers qui, à la fois, ont des modes de vie qui, finalement, sont plus écologiques que ceux de, de catégories plus aisées, mais qui, en même temps, ne se conçoivent pas comme des luttes écologiques Donc, est-ce que vous partagez ce constat Pardon. Moi, je trouve que c'était très intéressant ce qu'elle ce qu disait, Moi, et je partage assez. C'est-à-dire que... Euh, si on veut euh, euh, vraiment être offensif, eh bien, il faut s'appuyer sur les initiatives des personnes dans les quartiers, des habitants et des habitants de ces quartiers-là. Et donc, euh, c'est là qu'on va trouver. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas installer euh, des, des, des recycleries, du tri et tout ça. Bon, mais ça, comme partout dans le reste de, de, de nos villes, quoi. Ça, c les, les dispositifs qu'on propose à l'ensemble d'une ville, on doit, par définition, les proposer à ces quartiers-là, tout simplement. Par contre, ce qui euh, me paraît important, c'est... Euh, bon, moi, par exemple, à Toulouse, je, avec, avec Tacti Collectif, vous avez parlé du Festival origine contrôlée. Donc, tout simplement, euh, Eric Piolle a eu l'occasion de s'en rendre compte. Il est venu aussi euh, nous rendre visite. Euh, on, euh, on a, sur le quartier des Isards à Toulouse, ben, un groupe d'habitantes qui... Euh, proposent euh, et qui s'engagent se, avec le centre social sur euh, des questions de santé, des questions d'éducation. Et donc là, on part de ce qui le, leur semble être la priorité. Et moi, je pense que c'est ça qui est important. Euh, et donc, il ne faut pas confondre l'idée euh, d'une proposition très, très, sans doute très intéressante et importante aussi, euh, de, de, de, de, de, de, de choses qui existent, que pourrait proposer par exemple la puissance publique, avec le fait de négliger les priorités que les habitants et les habitantes se donnent eux-mêmes et elles-mêmes sur ces questions-là. Donc sur la question de l'éducation, sur la question de la santé et de l'alimentation, par exemple, qui arrivent au, au, au premier rang des, des préoccupations, enfin en tout cas de ce que je peux connaître. Quoi. Oui, et puis euh, moi je voudrais simplement rajouter euh, comment on le conçoit. J'ai envie de vous dire que peut-être que moi je, mes parents étaient, étaient peut-être plus écolo qu'Eric. Qu euh, pourquoi Parce qu'à l'époque, euh, ma, ma mère faisait une gamelle, on jetait rien. Pendant deux jours, on mangeait la gamelle complète. Euh, on est, en termes vestimentaires, on jetait rien. C'est-à-dire que moi qui étais plus grand, je redonnais mes fringues à mon petit frère, ou ainsi de suite. Donc, quelque part, on, on vivait un peu cette écologie sans vraiment le savoir. Euh, on a une histoire avec la terre. Nos parents, qui sont immigrés, euh, travaillaient la terre. Donc, ils ont aussi euh, cette attache, je vais dire, à, à l'écologie. Mais malheureusement, euh, encore une fois, la précarité, euh, ce qui fait qu'on sorte, euh, ces familles euh, s'en sortent moins bien que d'autres, parce qu'on a pratiquement tout fait, euh, pour que ces catégories, déjà d'une, se retrouvent tous au même endroit, chose qu'ils n'ont pas choisie, ils le subissent plutôt qu'autre chose, se retrouvent euh, euh, euh, confrontés à ces choses-là. Euh, quand on entend parler d'écologie, je sais que j'ai eu énorme discussion, euh, parce qu'on rappelle encore une fois que le truc qui est central, capital, c'est leur vie, c'est la santé. Euh, ils s'en préoccupent moins parce qu'ils ont des préoccupations du quotidien. Quand on parle effectivement que la nature euh, ben, euh, elle est en train de reprendre ses droits, il y a des gens qui vous disent, tu es en train de me parler quelque chose qui va se passer plus tard, alors que mes conditions de vie à moi, elles sont déjà dégradées tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, euh, la préoccupation de ce qu'on va mettre dans leur assiette, comment on remplit leur frigo, comment on paie leur loyer, sont des choses préoccupantes. Sans prendre en compte qu'en fait, il y a leur santé qui est touchée. Pourquoi je dis ça Parce que la pollution, pareil, c'est quelque chose qui et euh, euh, quelque chose d'énorme dans ces quartiers-là. Eh ben, on sait très bien que ça aura un impact au niveau de la santé. Eh ben, ces choses-là, ils n'en sont pas conscients parce qu'au démarrage, ils ont d'autres préoccupations qui viennent en amont euh, de leur situation. Alors, quand ils entendent parler, euh, euh, ceux qui vont bien, quand je dis ceux qui vont bien, c'est ceux qui n'ont pas de problème pour remplir leur frigo, ceux qui arrivent à payer leur loyer, ceux qui arrivent à partir en vacances, qui vous parlent d'écologie. Eh ben, il y a des fois un fossé en se disant mais est-ce qu'on vit tous dans la même planète quoi Parce que nous, c'est notre survie qu'on qu a actuellement. Alors qu'en fait, il ne faut pas opposer les deux. C'est tout simplement d'expliquer que les deux ont du sens. Mais c'est aussi de convaincre tous ceux qui sont aujourd'hui, qui font de l'écologie, qui se, vont bien, qu'ils ont tout intérêt, honnêtement, à prendre un autre point de vue et, et, et un autre langue d'attaque pour commencer à se dire que ce qui fait sens dans leur combat... Il doit aller vers ceux qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est essentiel et important, je veux dire, pour la suite. Euh, oui, ben, en fait, comme l'a dit euh, Mohamed, il a évoqué euh, l'histoire de ses parents. Euh, je pense que l'écologie, euh, en fait, on le pratique dans les quartiers populaires. Et comme il a, il a très bien dit, on, on ne sait pas forcément qu'on le pratique parce qu'en fait, c'est rentré dans nos, dans nos valeurs, tout simplement. Et euh, on sait que 63 euh, des personnes issues des quartiers populaires sont, euh, comment dire, trouvent qu'il y a un manque d'intégration de, de, de ce sujet politique au sein de, de, des quartiers, tout simplement. Donc euh, je pense qu'il faut à, à, à tout prix, euh, en fait, déjà leur faire prendre conscience que leurs pratiques sont déjà bonnes en les euh, bah, félicitant et en leur expliquant que ça a un impact considérable pour euh, bah, tout, toute la planète, de hein, toute façon. Et qu'il faut aussi les sensibiliser en leur expliquant qu'il y a d'autres manières de, de faire et, et qu'ils ont accès aussi à, à ces, ces manières. Après, c'est à nous, politiques, aussi, de mettre en place des moyens, bah, qu'ils soient matériels ou financiers, pour leur faciliter la tâche. Ne serait-ce que, par exemple, pour les poubelles, pour le tri sélectif, etc. Voilà. Je ne sais pas si mes parents étaient moins écolo que, que, que ceux de Mohamed, mais... Non, non, non, mais c'est une vraie question que je me suis posée, parce que, fin, tu vois, moi je suis le quatrième de, de la famille, j'ai pris toutes les fringues de mes frangins, J'ai jamais été euh, euh, acheter mes habits dans des magasins, on allait au marché, euh, parce qu'on était nombreux, et surtout que les moyens euh, financiers qu'on avait, on ne souhaitait pas les mettre dans ces trucs-là. Et moi, ça me rendait fier. C'était un, un facteur de démarcation et d'identité. Quand j'étais à l'école primaire, au collège, au lycée, eh ben, j'étais content de ne pas avoir le cartable Taton bon, je suis, je suis vieux, hein. euh, je parle de trucs, tu euh, ne comprends même pas, non, voilà. Mais bon, j'étais content de ne pas avoir de T-shirt Lacoste, j'étais content de ne pas avoir de pompe euh, Adidas. Et en fait, pour moi, c'était une fierté. Mais euh, la différence, c'est que faire ça, qui était plutôt pour nous une, une logique de, de respect, juste de, de, de, de pas de gaspillage, de pas de fureture, de pas de machin, euh, bah, en fait, c'est ça qui nous permettait aussi de partir euh, trois semaines euh, en camping, euh, visiter l'Italie, l'Espagne, euh, passer une semaine en montagne et tout ça. Et, et donc, c'est là qu'évidemment, euh, la différence sociale se marque c'était qu'on mettait, on pouvait mettre des sous dans la culture, aller voir des expos, visiter des musées, aller à des concerts. Et, et donc là, évidemment, il y a une différence sociale forte. Après, dans notre pratique quotidienne, les grosses différences, c'est dans quel logement tu vas habiter. Voilà, euh, bah c'est sûr qu'on euh, était six, et ben on habitait dans un, un grand logement. Euh, et, et donc, ces différences fondamentales sociales, là, elles, elles sont très, très présentes, je trouve. Et aujourd'hui, ce qui me semble intéressant, c'est... Je ne sais pas si c'est l'écologie subie. Euh, euh, la, la question, c'est comment on va définir qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui est ringard, en fait, pour nous hein, qu est -ce qui est, De quoi on est fier et de quoi on n'est pas fier Et je crois qu'il y a plein de pratiques, là, dans les quartiers populaires, où on peut se les réapproprier en disant qu'on est fier de faire ça, parce que... C'est bon pour nous, on gaspille pas, on respecte, c'est bon pour la planète aussi, c'est bon pour notre porte-monnaie, c'est bon pour tout. Ça définit une appartenance. Et là où il y a des ruptures, ce que pointait la, la, la chercheuse soit du, du, du Bondi Blog, l'intervenante du Bondi globe euh, c'est qu'il va y avoir aussi un besoin d'appartenance tu fais des choses parce que tu as un besoin d'appartenance et donc tu peux avoir des pratiques. Effectivement, j'ai un copain huissier de justice, il me dit qu'il va faire euh, son, son boulot, c'est donc de faire des saisies et qu'il arrive et il, a des, il va dans des appartements de gens qui sont en situation de précarité économique forte. Et il me dit, bah, tu auras euh, beaucoup plus de hi-fi euh, chez toi avec moi qui est ma télé encore à tube cathodique euh, que j'ai acheté en 2002 et je m'en fous et, parce que euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et, et, et donc là, ce phénomène d'appartenance, c'est là qu'on a un truc, je crois, à travailler pour se dire qu'on euh, on peut être euh, fier de cela et puis lutter contre des inégalités majeures de santé. Enfin, moi, les grandes claques que j'ai prises dans ma vie... De, de réaliser, ça, je, je me rappelle encore, hein, c'est le cours de seconde, en, les cours de SES en seconde où on a eu un tableau de reproduction sociale des diplômes en fonction des catégories sociales des parents. Et là, on se dit, waouh enfin, C'est un truc qui m'est resté dans les tripes, c'est une expérience. Une... Et après, c'est quand j'ai commencé à bosser en 1996, et que dans une usine qui, est, qui tournait en 24-24, en 3-8, hein, euh, tout le temps, et qu'on euh, discute et qu'on se dit qu'il bah, y a 10 ans d'espérance de vie entre les gens qui bossent euh, la nuit et euh, moi qui vais être euh, peinard dans un bureau à faire mon travail d'ingénieur. Et là, on se dit, bah, l'inégalité, elle est juste insupportable. Quoi. Et c'est pour ça que les questions de santé dont tu parlais tout à l'heure, elles sont pour moi le, le prisme de la santé, le prisme de l'alimentation, le, le prisme de, du logement, tu parlais pour l'hiver, mais de plus en plus, ça va être des problèmes de logement d'été. La chaleur insupportable. J'ai fait des réunions d'appartements là pour la campagne municipale. J'ai été faire des réunions dans des, dans des quartiers populaires. Ils nous racontaient qu'en juin, juin d'avant, au moment de la canicule, il faisait plus de 40 degrés dans l'appartement. Ils vivaient avec un drap mouillé sur les épaules. Et ça, ça va être de pire en pire. Donc là, on a vraiment une conjonction, pour moi, de facteurs environnementaux et de facteurs sociaux, et retrouver un projet qui est un projet positif, fédérateur autour de cela. Et peut-être que l'écologie politique, elle a un gros boulot, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, un gros boulot à faire, parce que son histoire était plutôt une histoire de scientifiques qui se sont rendus compte des problèmes de la planète, et donc de gens qui étaient plutôt avec des hauts niveaux de diplômes et, et là dessus on a un vrai boulot à faire et c'est pour ça que je crois que le travail que vous faites il est extrêmement riche pour l'écologie politique c'est vrai qu'il y, y a un travail Eric Puel vous le disiez là sur la question des imaginaires en fait la façon dont on va devoir essayer de, de peut-être modifier la question d'une réussite la question de la réussite dans les quartiers populaires on est certain ici à la Carmaniole à, à y militer ou à être éducateur et à connaître un peu aussi ces quartiers et à voir combien parfois où, notamment chez les jeunes il y a une image, un rêve euh, du bling bling qu'on peut retrouver euh, dans les clips de rap, par exemple. Ça existe réellement. Et donc, la question, c'est euh, comment donner d'autres images autant valorisantes, autant euh, des images de réussite, de fierté, comme vous le disiez, ou de dignité, qui ne soient pas autant dans la consommation Est-ce que vous avez des idées pour, pour travailler comme, euh, dans cet angle-là Je ne Nous... sais pas à qui ils adressent la question. Non, donc, euh... ça... Elle s'adresse un peu peut-être à tout le monde, la question. Non, mais des, des idées, bien sûr. Que <rire> il y a. Sinon, on ne serait pas sur ces rencontres comme on a eu ce matin. Le but et l'objectif, c'était encore une fois de démontrer par une forme de pragmatisme qu'il existe, y compris dans ces quartiers, des gens qui s'intéressent à ça tout en prenant la question sociale. C'est-à-dire avec l'environnement où ils vivent, ils arrivent malgré ça à essayer de développer des choses en disant qu'il y a une expertise, il y a une expérience, il y a des gens qui sont acteurs, euh, qui décident à un moment ou à un autre de ne pas être spectateurs, et qui font. Et c'est-à-dire qu'à travers les rencontres qu'on a eues ce matin, les discussions qu'on a eues euh, avec les différentes euh, associations, chacun nous explique ce qu'il fait et quel est son objectif. Il se sert d'un outil. On est parti sur le quartier euh, euh, de Nordine qui nous expliquait tout simplement qu'en gros, il y a un terrain de foot. Ce terrain de foot, il est pour lui l'outil qui va permettre de pouvoir accompagner des parents, des gamins à travailler sur la question écologique. Et en fait, il nous a fait la preuve ce matin, et ça en quelques secondes, qu'il nous dit ben, on nous parle beaucoup d'écologie, c'est-à-dire en termes de communication, mais on installe quand même encore des antennes 5G euh, dans ces quartiers-là, où il y a des enfants, et ainsi de suite. Il nous explique qu'à côté d'un local à poubelle, on nous met une super belle pancarte pour parler d'écologie, mais il n'y a même pas la poubelle qui va avec. En gros... On est... On, on, sérieusement, ça veut dire qu'en gros, on, on, on serait... Euh, c'est une dinguerie, mais c'est réel. Ça veut dire qu'en gros, comment tu veux faire en sorte d'accompagner ces habitants si en même temps, tu n'y crois pas toi-même, quoi, et que tu es plutôt dans une manière de communiquer plutôt que de faire. Donc l'objectif, c'est appuyons-nous sur ces acteurs-là. Ils sont, encore une fois, euh, pas un problème, mais une partie de la solution, et qu'il faut que Derrière, ça génère justement euh, la possibilité de s'appuyer sur ces expériences qui vont faire en sorte que on n'est pas juste euh, des gens qui interpellent et qui euh, seraient en train de quémander. On est aussi des gens qui viennent et qui sommes force de proposition. Et il faut arriver à mixer tout ça. Quoi. Juste euh, peut-être deux mots sur la question des imaginaires. Le type d'imaginaire que vous avez évoqué, même si on est dans une discussion sur les quartiers, ce n'est pas seulement l'imaginaire des quartiers. C'est vraiment important, je pense aussi, de... Vous savez, tout à l'heure, quand je prenais l'exemple de la loupe grossissante, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce modèle-là de, de, de, de type de consommation, bon, c'est un modèle un peu cliché. Il est très présent dans les quartiers, comme il est très présent dans l'ensemble de la jeunesse, en réalité, et... Dans l'ensemble de la société. Donc, il euh, y a euh, ça, c'est une première chose, mais c'est vrai qu'il est présent aussi. Bon. Et puis, voilà, il y a euh, au quotidien, dans les initiatives, notamment, alors puisque sur le domaine des imaginaires, dans les initiatives culturelles, qui, euh, qui existent de longue date, hein, de très très longue date, euh, des initiatives culturelles qui, euh, qui existent dans les quartiers, sur, euh, euh, voilà, qui, qui, qui font la promotion d'une diversité musicale. Il y a du rap, bien sûr, et il y a du bon rap aussi d'ailleurs, euh, mais il n'y a pas que du rap, euh, il y a, euh, a aujourd'hui des formes euh, culturelles. Euh, dans différentes disciplines, en danse, en cinéma, en littérature, en théâtre. Réellement, enfin, je ne fais pas de l'angélisme. Ce que je veux dire, c'est que je pense vraiment qu'il faut arriver à nous, euh, que l'ensemble, j'allais dire nous, ici, nous tous et nous toutes, on mette en valeur aussi euh, cette, euh, cette diversité-là. Euh, voilà. qui. Après, il ne s'agit pas de nier euh, ces, ces stéréotypes-là ou ce type d'imaginaire-là, mais moi je crois qu'ils ne sont pas spécifiques quoi, euh, aux habitants des quartiers. Je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui a. Euh, voilà, quoi, quand on voit les, je sais plus comment ou dire, les Marseillais à Miami là, ou à Dubaï ou je ne sais pas où, à la télé, bon, il bah, y a tout le monde. Bon, ce n'est pas une émission, il euh, n'y a pas marqué émission pour les quartiers, quand ils la mettent. Euh, le, elle est pour tout le monde et il y a beaucoup de jeunes qui la regardent. bon. Euh, voilà quoi. Donc, mais c'est quand même la télé qui vend cet imaginaire-là. Euh, je pense aussi qu'il est très important de vulgariser euh, la politique euh, éco écologique, tout simplement, au sein des quartiers, pour la rendre plus accessible et plus compréhensible. Parce que qu'on euh, a besoin, nous, de d'avoir des explications euh, par des gens qui ont les mêmes codes, les mêmes codes que nous. On n'a pas besoin d'avoir des discours avec des mots hyper soutenus euh, qu'on ne comprend pas forcément et qui ne nous donnent pas envie d'écouter, de, de, de, tout simplement. Donc, il faut faire participer les acteurs euh, qui sont déjà issus, par exemple, des quartiers populaires ou, ou qui euh, sont prêts à faire des efforts pour inculquer ça euh, aux personnes qui en ont besoin, tout simplement. Donc, euh, voilà, c'est tout. <rire> – Simplement juste en, en réaction, parce qu'on a des, des questions, des réactions qui arrivent par le chat, et donc on rappelle que tous ceux qui sont connectés peuvent intervenir en direct, et du coup, simplement, donc je vous interromps, parce que du coup, une réaction qui va tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire, est-ce que lorsque les pouvoirs publics ne présentent que des interdictions, type vignette verte, ou des incitations, ce n'est pas une impasse, surtout auprès des classes populaires Donc ça rejoint un petit peu ce que, ce que vous disiez. Enfin, les vignettes ou quoi que ce soit. Enfin, après on a des règles de vie, nos règles de vie par définition définissent euh, ce qui est euh, collectivement euh, souhaitable, ce qui est euh, euh, collectivement euh, pas trop acceptable et euh, ce qui est euh, la règle qu'on ne doit pas franchir. Donc euh, la question des vignettes c'est comme si vous me disiez que faire la, la, la ceinture de sécurité à l'arrière dans les voitures, pour reprendre mon vieillage puisque c'est ça que j'ai est-ce que c'est une atteinte à, à ma liberté euh, ou pas bon quand on nous a imposé de mettre la ceinture à l'arrière des on trouvait que c'était une atteinte franche à notre liberté parce qu'on aimait bien être euh, six à l'arrière euh, sur trois places euh, dormir sur les bagages euh, et que tout ça on trouvait vraiment c'était pénible de devoir rester assis euh, bien sagement chacun à notre place donc euh, par définition la communauté elle se définit des règles donc, ces règles, c'est un champ de contraintes qu'on se donne pour que, à l'intérieur, on puisse chacun exprimer notre liberté et notre diversité. Donc, moi, ça, ça, ça, me, ça me, l'écologie punitive, ça ne me parle pas. Vous n'avez pas le droit de rouler à 130 à l'heure devant une école, c'est punitif. Bah, ouais, mais en fait, c'est aussi comme ça qu'on est passé de 17 000 morts sur la route à 3 500. Donc, on se donne des règles. C est, c est, pour moi, ça, ça ne me traumatise pas du tout. Et l'écologie punitive, ça ne me parle pas. Euh, je crois que la question euh, tout à l'heure que vous abordiez sur le, le, le comment on en parle, avec qui on en parle, quel code, euh, c'est majeur. Et euh, ce qu'on développe, nous, en tant que pouvoir public, là, dans ma casquette de maire, on a été la première collectivité en France à salarier des travailleurs pères pour faire des actions de, donc de, de prévention euh, et d'accès aux soins en santé dans, dans des quartiers populaires. Euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'au lieu euh, d'envoyer de, des, des gens euh, de, déjà formés sur ces métiers-là et pour venir expliquer aux gens comment il fallait faire pour prendre soin de leur santé euh, en prévention, ou c'est qu'ils pouvaient trouver des soins quand ils étaient malades, on a pris des habitants du quartier qui donc, avaient cette expérience vécue on les a formés et c'est eux euh, qui, ont, qui ont fait ce travail-là. Et pareil pour la transition énergétique, pour réduire le, le, le, la, la précarité énergétique, euh, une association a pris des acteurs qui avaient vécu des habitants qui avaient vécu cette précarité énergétique, ils les ont formés et c'est eux, après, qui allaient dans les familles qui étaient identifiées par le Centre communal d'action sociale avec des résultats énormes, hein, baisse de facture de, de 30% euh, euh, très vite. Donc ça marche. Quand on envoyait des docteurs en énergie de l'Agence locale de l'énergie, euh, ça ne marchait pas. Eux, ça marche bien quand ils viennent me parler à moi parce qu'effectivement, on partage des codes communs. Donc cette histoire de code... Je pense qu'elle est importante et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la classe écolo. Il faut qu'elle soit trans-classe sociale parce que c'est en mélangeant nos codes et en brassant avec finalement les mêmes objectifs qu'on va se retrouver et qu'on permet de, de se mettre tous en, en mouvement pour avancer dans, dans cette justice sociale qui passe par la justice environnementale. Cette question de, de, de lien que vous faites là entre cette classe écolo, euh, on peut la retrouver dans une des questions qu'on vient de, de recevoir cette question, c'est est-ce qu'il n'y a pas, sur ces questions de santé ou d'interdiction, des convergences entre les quartiers populaires et les zones rurales Les zones rurales, donc, en notre territoire, peut-être que vous ouais, pouvez. Ce que j'avais noté tout à l'heure, j'ai dit qu'en fait, on a les mêmes problématiques, je trouve, dans les, les quartiers euh, populaires de nos milieux urbains, ultra-urbains, que dans, dans le monde rural ou dans du, du monde périurbain un peu lointain. C'est exactement pareil. Et d'ailleurs, on a la même approche. Quand nous, on veut faire en tant que pouvoir public, on cherche à implanter euh, des commerces euh, dans des quartiers populaires euh, ou à les faire survivre. En fait, on, a la même, on développe la même stratégie qu'un village qui veut conserver son épicerie. C'est que finalement, ce, cette épicerie au village, si tout le monde va faire ses courses à Carouf, bah, elle est morte. Et donc la question, c'est comment on l'accompagne pour que tout ce qu'elle amène de positif, qu'elle ne va pas retrouver en chiffre d'affaires, Comment on arrive à amener ça Et on a la même logique, nous, euh, dans, dans le quartier, euh, dans des quartiers populaires. Si les gens, ils ont euh, de, des magasins de proximité là, mais qu'ils vont tous faire leur courses euh, à Carouf à côté parce que c'est moins cher et que c'est l'habitude et que c'est là qu'ils vont retrouver les copains, etc., bah, ça ne tourne pas. Et comment nous, on vient, on vient amener ce, cette valeur ajoutée qui n'est pas euh, factorisée dans le chiffre d'affaires du commerçant donc, on retrouve beaucoup de, de ces mêmes logiques. Pareil dans le rapport à l'espace, à la mobilité. Nous, on, on essaie de développer le vélo dans les quartiers populaires parce que c'est là où on a bien réussi, notamment chez les vieux et chez, chez les anciens et, et maintenant chez des, des, des femmes de milieu populaire. On a encore un énorme boulot à faire chez les ados Hein, qui n'imaginent pas pouvoir faire euh, 10 minutes de vélo. en fait, euh, Et donc, ils, ils trouvent qu'aller, euh, je ne sais pas où, à une demi-heure de marche, c'est loin. Oui, alors qu'en vélo, en fait, ils retrouveraient de la liberté. Et, et là, on a encore un champ qui, pour moi, c'est enfin, un champ de frustration parce qu'on est encore loin de ce qu'on pourrait avoir en matière d'émancipation euh, par rapport à la mobilité. Euh, bien sûr, il y, y, y a effectivement des similitudes avec euh, quartier populaire, quartier... Euh euh, ruraux voilà, merci euh, c'est simple en fait, euh, moi j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec euh, un breton euh, qui est un agriculteur et qui me dit bon, euh, nous on est sensible à la malbouffe dans les quartiers mais comment on fait pour qu'à moment ou à l'autre on puisse créer ces passerelles sur les circuits courts en disant ben, nous on peut euh, euh, produire et on peut directement pouvoir apporter ces produits frais euh, dans les quartiers. Mais, par contre, on ne sait pas comment y aller et on ne sait pas comment leur parler. Alors que, en fait, leur démarche est simple, mais il y a déjà aussi une forme de frein qui fait en sorte qu'à un moment ou à un autre, bah, ils ne franchissent pas le pas non plus. Donc, il faut aussi euh, les accompagner. Et là, on est dans de la co cest C'est-à-dire que d'un côté ou d'un autre, il ne suffit pas de dire on va accompagner tous ces habitants des quartiers, les habitants des quartiers peuvent aussi accompagner ceux qui euh, ont aussi des choses à, à, à leur apprendre. Et euh, ça, c'est important. Et c'est encore une fois, c'est quand on aura cette volonté et une vraie volonté politique d'accompagner, mais de se dire que c'est euh, ensemble. Et de chaque côté qu'on peut s'apporter, c'est-à-dire que c'est pas en un sens unique, c'est effectivement un double sens. Voilà. Et après, sur, sur l'écologie, euh, et ça, c'est une réalité bon, peut-être un peu moins du côté de Grenoble, mais par exemple, moi, en région parisienne et en banlieue, je sais que le vélo, c'est compliqué et que les gens ont besoin de leur voiture parce que pour aller euh, bosser, eh ben, ils n'ont pas le choix que de ça. Quoi. Donc, euh, on est encore une fois euh, à réfléchir à des politiques publiques où... Tout le monde aimerait effectivement ne plus prendre sa voiture, mais il faudrait encore que les transports puissent pouvoir arriver jusqu'à ces quartiers-là. Et donc la question de l'enclavement ou du désenclavement, elle doit aussi être pensée en fonction aussi de ces habitants, pour qu'à un moment ou à un autre, ils aient aussi le droit à eux d'être un peu moins pollués et d'avoir euh, des moyens de transport qui leur permettent tout simplement d'éviter de, de prendre leur voiture. Alors, Vous venez de faire référence à votre expérience d'élu de la région en Ile-de-France. Du coup, on voulait aussi vous questionner en tant qu'élu justement sur les, des leviers qui existent pour favoriser ces convergences entre les questions écolo et essayer d'implanter ces, ces questions-là dans les, dans les quartiers populaires. Vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pouvez développer du côté des, des initiatives qui sont... Qui se, qui se développent, et puis aussi peut-être euh, des freins, des blocages, des difficultés que vous avez pu rencontrer. Bon, bon, je ne suis, je, je suis pas élu, mais je vais le prendre de, de bientôt. <rire> euh, <et rire> euh, parce qu'en fait, euh, sur la primaire, on est en concurrence, Eric Piolle et moi. Donc, euh, <rire> non. Euh, je blague. Euh, <coughs> Non, je vais le prendre de l'autre côté puisque je ne suis pas élu. Je l'ai été, mais j'ai été dans l'opposition à Toulouse et il y a déjà quelque temps. Euh, juste pour dire que bon alors je, je vais peut-être un peu me répéter, mais je vais donner des exemples concrets. Euh, sur cette euh, sur les initiatives qui existent. Moi je vous donne des exemples concrets. Sur le quartier des Isards, ce groupe d'habitants dont je vous parle, aujourd'hui, elles ont un projet de resto solidaire sur le quartier. Elles portent le projet, il est construit, elles en ont visité plein. Ben, la solution, c'est du, du pain béni, euh, comme on dit. Une, euh, vraiment, il y a un boulevard, si on veut faire de l'écologie dans les quartiers, on a des gens, des personnes, des habitants, des habitantes en l'occurrence, elles ont un projet, il est pensé, il est accompagné, il est structuré. Faut il faut qu'il se fasse. Euh, on parlait tout à l'heure du lien euh, rural, euh, urbain euh, et quartier. Euh, sur notre quartier à Toulouse, je, on a... La, juste à côté de, de, du quartier, parce que c'est la, la partie nord de Toulouse, la plus grande ferme bio intramuros de la ville. C'est un maraîcher qui, qui s'est reconverti en bio. C'est à 300 mètres du quartier. Euh, donc euh, il faut qu'on donne les moyens de pouvoir, euh, parce que c'est un peu cher quand même, il faut le reconnaître, donc il faut qu'on donne les moyens de pouvoir accéder à ces produits-là. Il euh, y a même des, des expériences dans le quartier, on parlait de jardin partagé, mais même, même sur les friches issues de la rénovation urbaine, il y a des expériences qui sont tout à fait respectées. Donc juste pour le prendre de l'autre côté, ensuite je vais passer la parole aux élus, euh, ou à la, la future élue, euh, c'est... Euh, du côté des habitants, moi j'insiste, il y a énormément de projets sur ces sujets-là et qui ont, euh, qui sont au cœur de, de, de, de, de au cœur des projets, il y a ces sujets qui sont des, des sujets liés à l'écologie. Il faut les soutenir. Oui, exactement, il faut les soutenir. Alors moi quand j'ai su que j'allais participer à cette web télé. Je suis allée directement interroger ben, des amis à moi euh, dans, dans mon quartier, en fait, pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Et il y a quelque chose qui est revenu. C'est, euh, par exemple, euh, concernant les voitures électriques. Donc, on sait que l'État incite euh, ben, les classes sociales à, con, à, comment dire, à acheter une voiture électrique, euh, notamment grâce à la prime à la conversion, je crois. Et euh, en fait, il me dit, ben, moi, j'aimerais bien acheter une voiture électrique euh, pour ma mère. Mais le problème, c'est que dans notre quartier, on n'a pas de bornes électriques. Et en fait, c'est vrai qu'en réfléchissant, ben, on ne met pas les infrastructures euh, nécessaires euh, à l'utilisation de, de tous ces moyens. Donc c'est ça qui, qui est dommage et, et qu'il faudrait euh, ben, étudier et trouver des solutions concrètes euh, pour euh, pouvoir euh, ben, leur donner accès à, à, à, à l'écologie directement. Quoi. Oui, y a, y a, pour nous élus, enfin, l'expérience le, le, du, du travail euh, concret dans les quartiers populaires est euh, frustrant. Enfin, L'exercice politique, par définition, est, est frustrant, hein, puisqu'on fait euh, pas le quart de la moitié de ce qu'on aimerait faire. Euh, mais euh, au sein des quartiers populaires, il, il est frustrant. Il euh, y a une première étape qui est euh, nécessaire c'est déjà d'arrêter les logiques clientélistes de, de, de, de grands frères tous ces machins qui étaient une instrumentalisation de, des quartiers ou bien pour pas trop en entendre parler et puis laisser un peu de côté euh, voilà, acheter la paix sociale ou euh, acheter des clientèles électorales etc Donc, bon. euh, ça c'est nécessaire euh, on l'a fait mais une fois qu'on a fait ça euh, ben on se retrouve face à un vide qui est à, à remplir et c'est pas si facile aujourd'hui de, de remplir le vide, parce que tout, tous les, les moyens financiers qui sont mis dans les quartiers populaires, enfin l'immense majorité, l'immense immense majorité, sont mis pour faire de la rénovation urbaine, donc de la réhabilitation de logements, de la réhabilitation d'espaces publics, de la réhabilitation d'équipements publics. Mais il n'y a rien qui permet d'avoir des moyens pour partir des compétences, des envies. Des, des habitants et euh, pouvoir euh, mettre de l'huile et leur donner les moyens de développer, de développer des trucs. Et, et donc moi, je me bats depuis que je suis élu pour que dans les, les projets de l'ANRU, où il y a quand même euh, énormément d'argent, hein, nous, euh, notre projet là de l'ANRU 2, c'est 450 millions d'euros. C'est juste colossal. C'est-à-dire qu'en termes de moyens financiers, si on regarde l'argent qui est mis à l'échelle de la ville, en pratique, on met effectivement beaucoup d'argent dans les quartiers populaires. Mais cet argent, il va partir à 100% dans de la réhabilitation de logements, de l'espace public de, et, et de d'équipements de, publics. Donc, il faudrait en prendre, ne serait-ce que 10%, pour se dire, on prend de ces 450 millions, on, on prend 10% sur 10 ans, ça fait 45 millions d'euros, 4 millions et demi par an pour permettre de faire des initiatives, de financer des initiatives autour de l'alimentation, autour de la santé, autour de la culture, du sport, de l'éducation, euh, d'activités de, de, économiques euh, émergentes, eh ben ça changerait radicalement, radicalement la donne. Voilà. Là, je pense qu'on a un, un levier euh, qui peut permettre une, une convergence qui donne les moyens à l'action. Euh, si, sinon, on est quand même dans un exercice de de grandes frustrations, je trouve, pour, pour moi. Hein. Quand je relis le rapport de Dubedou, qui était un gros de 83, je peux reprendre euh, presque in extenso hein, sur nos limites. On dit bah, ça, oui, ça, oui, ça, oui. Ça, on est toujours dans la même, dans la même situation. Donc, donc ça, c'est pour moi assez insupportable à, à vivre comme élu. Et ça, c'est des choses qu'il faut changer à l'échelle nationale dans la façon dont on, on a d'aborder ces questions-là. Alors, en, en tant qu'élu, mais de l'opposition, euh, je n'ai pas les leviers et je n'ai pas les manettes. <rire> donc, euh, on essaie tant bien que mal, malheureusement, de trouver d'autres moyens pour pouvoir euh, euh, aider et euh, accompagner. Moi, des exemples, j'en ai. On a réussi, euh, dans des endroits, à monter des garages solidaires, des laveries solidaires, où est-ce qu'on mutualise, effectivement, euh, où les gens puissent venir réparer leur voiture pour pas très cher et faire en sorte que la voiture, euh, elle est recyclée aussi, de ce côté-là. On a euh, un jeune qui a tout simplement réfléchi à des jeunes qui sont en insertion pour aller chercher du boulot. Il a acheté une dizaine de trottinettes électriques euh, qui met à disposition euh, à ces jeunes en leur disant ben, « as un frein, c'est euh, la possibilité de te déplacer. » ben, Lui, il a réussi à, à, à lancer son association où il met à disposition ses trottinettes donc des, des idées il y, en, il y en a énormément hein. je veux dire euh, ce que disait Salah tout à l'heure c'est il faut les soutenir il faut absolument encore une fois euh, remettre au cœur des politiques publiques le citoyen euh, et euh, dans ce qu'il est en capacité de pouvoir euh, euh, proposer voilà encore une fois ce sont des gens qui sont force de proposition ils ne sont pas juste dans l'assistanat mais bien au contraire Justement, parmi les questions que nous, nous recevons encore, on voit qu'il y a des questions sur la participation des habitants. On a une question sur euh, la place des tiers-lieux. Est-ce que ça a un intérêt pour vous, les tiers-lieux, pour faire monter, euh, émerger en, davantage encore les préoccupations écologiques Et euh, une deuxième question sur le fait de communiquer davantage sur une écologie, écologie juste plutôt qu'une écologie punitive, par rapport à ce que vous disiez, M. Piolle. Est-ce que ça vous fait réagir, ces deux questions enfin, euh la première. je crois que oui, on en a visité ce matin. On voit que c'est des lieux qui permettent d'aborder avec plein d'outils, que ce soit le sport, ou, on a vu ce matin autour du sport, avec le foot, on a vu autour du jardinage, on a vu autour de l'éducation et du soutien scolaire, on voit donc autour du compost. Donc, enfin, Tout ça, ça fait des espaces où les gens se rencontrent, viennent s'engager, prennent des actions concrètes, développe un sentiment d'utilité sociale fort, euh, embarque de, de, des enfants et, et donc à travers eux, le, le, leurs parents. Donc euh, oui, il y a énormément de, de choses à faire là-dessus, euh, développe des pratiques culturelles. Bref, euh, nous, on a visité des lieux de, de, de, de sport également ce matin. Euh, c'est pour moi extrêmement intéressant. Euh, le deuxième, ceux qui parlent d'écologie positive, c'est les gens qui n'ont pas envie de faire d'écologie, en fait. Ceux qui parlent d'écologie punitive, aujourd'hui, c'est les gens du gouvernement. Donc leur projet, c'est un projet néolibéral, c'est la réforme des assédiques, c'est la réforme des retraites, c'est les, les, les défiscalisations pour les revenus financiers, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune. Et ils vous disent « d'écologie », non, non, c'est punitif. Par contre, la suppression de 4 milliards d'impôt sur, le, sur les fortunes, ça, c'est pas punitif. Hein. Ça, c'est la, la liberté. Ça, c'est les mêmes qui vous disent qu'il hein, y a le secret du droit des affaires. Donc euh, là, par contre, c'est secret. Mais par contre, demander de la transparence pour euh, d'autres sujets, non, non, là, là, ça va pas. Par contre, vous, il faut que vous arrêtiez de... Vous n'avez pas le droit de filmer euh, les policiers, ça, c'est... Non, il faut, y a un moment, il faut protéger les gens. Euh, mais par contre, il faut aussi pro protéger le droit des affaires. Donc a, cette asymétrie, elle, elle est euh, criante. Donc moi, l'écologie politique, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de répondre à ça. C'est leur problème, en fait. C'est des adversaires politiques... Et donc, ils vont dire que ce qu'on fait, c'est euh, négatif, qu'on on est sombre, qu'on va reven, revenir à la bougie, qu'on est des amiches, des ayatollahs, des machins, des trucs, des kmervers, euh, bon, on Bon, m'appelle Piolpot Enfin euh, bon, voilà, c'est tout ça. Mais, mais c'est tout ça qui est véhiculé aujourd'hui. Avant, ils disaient bon, c'est des écolos, c'est des adolescents un peu attardés. Là, ils nous font marrer avec leur machin de planète qui s'effondre, tout ça. Il est pff, ça de côté. Maintenant qu'on commence à prendre le pouvoir, ça les fait plus marrer. Ça ne les fait plus marrer. Et donc, ça devient beaucoup plus violent. Donc, il faut, faut les laisser à leur truc. Ce n'est pas, pas notre combat. Je voudrais répondre sur la démocratie participative et justement la question des tiers-lieux, ainsi de suite. Euh, elle est nécessaire et importante d'avoir et de reconstruire ces espaces où est-ce que les gens recréent du lien. Alors, on parle de tiers-lieux. Euh, avec Marie-Hélène Baquet, euh, on a rendu un rapport sur tout ce qui est euh, pouvoir d'agir des habitants et, et pour une... Une, une une politique radicale de, pour une politique radicale de, de la politique de la ville. Enfin, bref il y a eu 30 propositions qui ont été faites. Nous, on part sur, sur un, un, un, un aspect qui est euh, un, un, quelque chose qui, qui, qui marche super bien au Canada. C'est la création de tables de quartier. C'est quelque chose qui est ouvert à l'ensemble des habitants qui sont censés venir défendre un point commun et un intérêt général pour pouvoir pour, pour mieux vivre Ensemble et faire en sorte que leur quartier soit tout simplement euh, pris en compte. Voilà donc euh, tiers lieux, table de quartier, euh, c'est des, des, des outils qui sont nécessaires pour remettre de la démocratie et faire en sorte que les habitants soient acteurs aussi. Alors, on arrive malheureusement déjà à la fin de, de, de notre temps, mais il y, y a une question quand même qu'on ne peut pas vous laisser partir sans vous la poser. Donc, on va vous demander une réponse, chacun peut être extrêmement concise en quelques mots. Alors, attention, vous n'avez pas quatre heures. Peut-on être vraiment écologiste sans être anticapitaliste Que répondriez-vous en quelques mots Moi, je crois qu'on ne peut pas euh, en quelques mots. Euh... Si on est écologiste, on est anticapitaliste. Ça me... Je pense que le capitalisme... Je ne crois pas au capitalisme écologique ou écologiste. Euh, je suis exactement d'accord avec euh, monsieur. J'ai rien à ajouter de plus. Pareil. <rire> non. Non, avec euh, peut-être... Euh, les, les choix de, de mots euh, dans le combat politique sont importants. Euh, et... Euh, cette course à l'accumulation des profits, à dire que nos vies sont. Il faut être compétitif, améliorer notre compétitivité en permanence, tout ça ne peut pas fonctionner, ne peut pas marcher, ni avec la justice sociale, ni avec la préservation de l'environnement. Voilà. Après, il ne faut pas faire de confusion non plus. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que je crois dans un modèle d'économie mixte, c'est-à-dire avec une économie publique, des choses qui sont préservées. Et une économie de marché. Donc je ne suis pas euh, opposé à l'économie de marché, pour laquelle il faut des moyens euh, financiers. Je ne suis pas opposé au, au, au, à la finance en général. Euh, la question, c'est que quand là, on vient de créer, euh, juste avant la crise Covid, euh, oh, j'ai pris trop de temps déjà, 3 000 milliards d'euros et qu'on n'a pas vu, euh, ni vous, ni nous, ni les services publics, ni rien, euh, cet argent. Ben en fait, il y, y a une grosse hémorragie. Hein, Aujourd'hui, il y a vraiment une disparité qui fait que tout le pognon euh, va au capital. Euh, or, euh, ça, ça ne peut pas marcher. Voilà, le, le pognon, il doit être géré euh, dans les biens communs. Qui c'est qui euh, travaille Qui c'est qui produit euh, Qui c'est qui met ses, ses bras, sa tête euh, au service de projet Et donc ça, euh, on, on doit lutter pour réhabiliter hein, ce, ce, ce rééquilibrage entre le travail et le capital. Alors, je, je, je, je citerai juste une phrase comme euh, un chanteur a dit, comme il a dit lui. Donc ça veut dire qu'on <rire> est d'accord. Et je voudrais simplement, parce que c'est la fin de l'émission, surtout remercier en tout cas euh, Marwan, Nardine, euh, Jamel qui ont organisé aussi ces rencontres, qui sont des acteurs de l'ombre, mais qui sont aussi nécessaires. Et, euh, et Stéphane aussi, qui nous a accueillis dans, dans ce quartier, quartier gitan, qui euh, clairement euh, nous expliquait en... Euh, euh, sur la question de l'écologie, c'est-à-dire qu'en fait dans leur quartier, ils ne font rien pour qu'ils puissent vraiment faire de l'écologie parce qu'on ne leur donne pas les moyens non plus de pouvoir le faire donc euh, voilà, donc, on tenait à les remercier et leur dire euh, ben, qu'il faut qu'on continue et euh, on leur souhaite encore plein de courage et euh, leurs expérience vont aussi euh, servir et je pense qu'eric euh, ce matin euh, ben, ça lui donne encore l'envie de continuer à, à discuter de ces questions-là et ailleurs dans d'autres territoires aussi quoi Merci, c'est à nous de vous remercier tous les quatre d'avoir euh, d'avoir accepté d'être venu discuter avec nous et nous aussi nous enrichir. Et j'espère inversement de tous ces échanges que nous pouvons avoir. On voit bien qu'il y a encore euh, beaucoup de choses à, à travailler et à réfléchir ensemble. Nous, avec la Carme Indienne, on on n'a pas complètement terminé nos échanges et nos débats. Bien évidemment, on est en pleine période de commémoration de la Commune de Paris. Nous serons euh, pas plus tard que ce jeudi pour une nouvelle émission avec Éric Lafont, qui est le conservateur du musée de la mémoire populaire de Montreuil sur la mémoire de la commune de Paris. Et nous avons une émission dès le lendemain, le jeudi 16, euh, sur le Rojava, avec une, une écrivain qui va nous présenter son livre sur la question du Rojava. Voilà, mais merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous et à très, très bientôt, j'espère.